Bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau système d'input et euh, on va le mettre en œuvre tout simplement en déplaçant un personnage de façon basique. Vous pouvez voir ici une scène 3D avec un petit décor histoire de se situer euh, dans l'espace et j'ai évidemment créé un script au niveau de ma capsule qui permet de la déplacer grâce aux flèches directionnelles de mon clavier et la barre d'espace pour sauter. Alors bien évidemment je n'ai pas géré le, le saut multiple ici c'est quelque chose d'assez. Assez basique pour vous montrer comment opérer alors je vais pas trop m'étendre sur la scène mais je vais simplement ici vous présenter le script de façon très rapide pour que vous compreniez bien les différences. Donc avec ici le système dit actuel, je vais tout simplement ici récupérer le rigid body dans la variable RB. Je vais utiliser des variables publiques de type float pour la vitesse et la force. La force va essentiellement être utilisée pour euh, le saut et euh, la vitesse pour le déplacement. J'utilise une boolean ici, player jump, que j'initialise à false. Au start, j'assigne dans la variable RB le composant body de ma capsule. Et dans l'update, je vais tout simplement récupérer le get axis horizontal et vertical que je nomme ici respectivement Axis X et Axis Y et grâce à cette valeur je fais une translation de vecteur de façon horizontale donc sur le vecteur 3 euh, right que je multiplie par la vitesse et par l'axis X que je viens de récupérer au dessus la valeur en fait de l'input et de l'axe horizontal je fais de même ici pour l'axe vertical et évidemment j'utilise le vecteur 3 forward, donc jusque là il n'y a rien de bien compliqué. Et au niveau du saut, je détecte dans l'update l'appui sur la touche espace et j'initialise, enfin je change la valeur de player jump à true, de manière à pouvoir ici dans le fixed update euh, faire mon add force, mais évidemment je la repasse à false au au tout automatiquement pour justement, pouvoir sauter. Alors ça, c'est une façon, pour ceux qui ne le savent pas, euh, assez intéressante de pouvoir détecter euh, l'appui de touche dans l'update, parce que dans le Fixed Update, vous risquez des fois de rater l'appui euh, sur la barre d'espace. Et donc, euh, cette façon-ci est euh, la plus adaptée pour euh, en fait modifier et jouer avec la physique d'un objet, il faut toujours le faire dans le Fixed Update, donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas et qui ne comprennent pas déjà ce script, bah, je vous conseille d'aller voir mes vidéos précédentes sur les déplacements de player et autres, parce que, euh, bah, évidemment, pour utiliser le nouveau système d'input, euh, bah, il faudra comprendre tout ça. Donc maintenant on va s'intéresser à ce nouveau système d'input. Donc je travaille ici avec Unity 2019.3.15, euh, et ma euh, bah, bah, scène est tout à fait basique, comme vous avez pu le voir. Donc, la première chose à faire, c'est aller ici au niveau du Windows et du Package Manager pour installer le nouveau système d'input. Donc, vous laissez charger euh, et vous allez voir apparaître euh, les autres packages disponibles avec ma version. Et si je cherche un petit peu, je devrais trouver input, euh, le système d'input. Alors, voilà, il est ici. Donc, il est en version 1.00 actuellement. Donc, vous avez la possibilité de lire la documentation et vous avez aussi la possibilité d'importer euh, des exemples. Donc, je vous encourage à le faire si vous voulez aller voir un petit peu plus loin parce que le nouveau système d'Input va encore évoluer et euh, il est ici. Je vais vous présenter une façon simple de, de faire un système de déplacement, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Donc, je vais cliquer sur Install et on va attendre que l'installation se fasse on peut voir un message en me spécifiant tout simplement que j'utilise encore l'ancien système d'input et que là euh, bah, je vais utiliser le nouveau. Donc en fait je vais devoir redémarrer et modifier euh, dans en fait, euh, le euh, système d'input. Donc je vais faire yes tout simplement et vous allez voir qu'Unity va redémarrer. Alors évidemment ici je vais enregistrer ma scène et euh, Unity va redémarrer et le nouveau système d'input sera opérationnel. D'ailleurs pour ceux qui voudraient revenir en arrière, je vais vous montrer où ça se passe, c'est assez simple, évidemment si maintenant je voudrais repartir sur l'ancien euh, système, je devrais évidemment en premier lieu désinstaller ici le système d'input, donc euh, je reprends ici, alors je le recherche parce que je ne le vois plus, mais vous faites tout simplement la manœuvre avec ici, avec Remove, euh, et vous vous demandez pourquoi euh, vous voudriez l'enlever, parce que regardez, maintenant, si je lance ma scène on peut voir que plus rien ne fonctionne, j'appuie sur mes touches et j'appuie sur ma barre d'espace, bah, plus rien ne fonctionne et d'ailleurs on peut voir dans la console que j'ai pas mal de messages d'erreur, tout simplement qui me dit que j'utilise euh, l'ancienne, en fait la, la classe Unity Engine Input, et que j'ai euh, en fait changé avec le nouveau système, et d'ailleurs on peut voir que c'est dans les players setting. Donc, si vous voulez régler ça, vous désinstallez tout simplement euh, le package et vous allez dans les player settings. Et au niveau de other setting vous pouvez retrouver ici, voyez, input package new qui est au niveau de l'active input handling. Et moi, auparavant, j'étais sur le hall, Donc, je devrais reparser sur le hold. Mais voilà ce que Unity a fait tout simplement en redémarrant. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est bien beau, mais maintenant, mon script ici ne fonctionne plus. Alors, comment va fonctionner le nouveau système d'input la première chose que vous allez devoir faire, c'est euh, faire un clic droit. Et ici, vous devriez aller sur « Create » et tout en bas, il y a « Input Action ». Alors là, vous ne le voyez pas parce que ma capture d'écran, en fait, la fenêtre euh, Unity, alors je vais peut-être la placer ici comme ça, vous allez le voir. Voilà, si je fais un clic droit, « Create », et eh ben, j'ai le même problème, même si je prends plus haut. Eh non, vous le voyez, donc « Input Action ». Donc je crée un nouveau script qui s'appelle InputAction. Donc là, par souci de simplicité, pour qu'on comprenne bien, je vais l'appeler Player Input Action. Je vais remettre ma fenêtre en bas parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça. Et là, j'ai mon Player Input Action. Alors, maintenant, il va falloir justement paramétrer tout ça. Donc on va faire un double clic dessus et on peut voir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Je vais l'ancrer ici à côté du Gabe et euh, c'est assez simple à utiliser. Vous avez d'abord euh, la possibilité, vous devez faire une action map. Ensuite, vous avez les colonnes action et propriétés. Ces colonnes sont liées en fait à l'action map, c'est-à-dire que quand je vais sélectionner une action map, je vais avoir ici l'action correspondante et quand je vais sélectionner une action, j'aurai ses propriétés. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur auto save ici. À chaque modification, ça va enregistrer moi je le fais pas, alors c'est vrai que parfois j'oublie de créer sur save asset mais vous allez voir que l'auto save, en fait à chaque fois que vous faites une modif ça ralentit un petit peu parce que ça enregistre et c'est pas forcément euh, ce qui est a de plus intéressant quand on travaille donc maintenant la première chose qu'on doit faire c'est créer une action map une map d'action alors, une euh, enfin une map d'action je sais pas comment on traduit ça mais en tout cas on va, parler, on va dire map d'action donc là en, en l'occurrence ici bah, ça va être sur mon player donc je la nomme comme je veux mais moi je vais l'appeler bah, tout simplement player c'est assez logique Ensuite, euh, je vais pouvoir créer des actions. Alors, vous demandez pourquoi je dois créer ici une action map, la nommer, parce que vous pourriez en avoir plusieurs. Parce que là, c'est l'action map que je vais utiliser pour mon player. Mais mon player, dans certains jeux, par exemple ici, si c'était euh, pas forcément une capsule, imaginons que c'était un jeu où j'ai une voiture et mon player sort de la voiture, je bah, j'aurais pas besoin, enfin je devrais utiliser des contrôles différents, ce ne sera pas forcément les mêmes. Donc ça peut être intéressant, ici vous pouvez créer beaucoup, beaucoup, plusieurs action maps, ce qui est euh, plutôt bien. Vous avez aussi la possibilité, ça je ne vous l'ai pas encore dit, mais de créer ici un « Control Shame ». Alors là, j'en ai pas, donc je vais en créer un. Donc, je vais le nommer comme je le veux. Alors, moi, je peux l'appeler euh, « My Control Shame ». Je peux l'appeler, euh, là, par exemple, on va euh, utiliser, disons, euh, le clavier. Donc, on va mettre « Keyboard <rire> ». Et je pourrais par exemple rajouter euh, euh, souris, mouse. Donc je vais mettre euh, keyboard euh, and mouse comme ça. Voilà. Alors je ne sais pas si le, le, le caractère spécial va poser problème ou pas. Et à l'intérieur, si je fais un petit plus, et qu'est-ce que je veux utiliser Bah évidemment, je l'ai dit, le clavier, keyboard. Et vous avez la possibilité de dire que c'est optionnel, c'est-à-dire que ça pourrait, euh, qui n'est pas forcément requis. Et là, par contre, il va être requis. Bon, évidemment, clavier souris, c'est un jeu ici pour euh, PC ou enfin pour desktop. Donc on va avoir une souris et euh, un clavier donc ici mouse voilà et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez voir que vous pouvez gérer beaucoup de, de contrôleurs enfin beaucoup de, de choses comme par ici par exemple ici le gamepad et dans les gamepad vous avez un gamepad standard vous avez l'android gamepad l'ios le contrôleur de la ps4 euh, switch pro contrôleur xbox contrôleur enfin vous en avez pas mal vous pouvez voir ici vous avez tout ce qui touche ici euh, au xr donc vous pouvez voir que vous avez Daydream Controller, vous avez l'Oculus Touch, Contro Touch Controller, enfin vous en avez pas mal, le JIRVR, et on peut même retrouver, il me semble, l'Oculus ici, LED7, vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses. Ce qui va être intéressant, c'est que tout ça va évoluer à l'avenir. Donc ici, j'enregistre tout simplement, et maintenant on peut voir que j'ai bien ici Keyboard and Mouse, c'est mon Control Chain que je viens de créer. Et ici, qu'est-ce qui est sélectionné Keyboard and Mouse. Je peux ajouter un autre euh, schéma si je veux, je peux éditer celui existant, voilà, et évidemment, euh, voilà, je peux le dupliquer, et je peux le supprimer, bon, je ne vais pas tout vous présenter, mais ça coule de source. Donc, maintenant qu'on a notre action map, qu'on a créé ça, on va créer ici euh, une action. Alors l'action, vous voyez que j'ai plusieurs possibilités. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, on va s'occuper de la possibilité de faire sauter notre player, donc on va faire ici un, tout simplement un add-binding. Alors vous pouvez voir ici, que j'en ai deux. Alors ça, ça arrive parfois. Pas de souci, vous pouvez tout simplement faire un clic droit et delete. Donc je vais le sélectionner euh, et ici euh, bah, je vais le nâbler, par exemple euh, Jump. Donc ici l'action, je fais un double clic, je l'appelle Jump. Alors vous la nommez comme vous voulez hein, évidemment. Et dans le No Bending ici je vais choisir un Path. Alors ce Path ça va être la touche tout simplement que euh, je veux utiliser. Donc ici je vais choisir la touche du clavier. Je vais choisir Location of Key. Attention, on est sur un clavier en QWERTY. Donc, si vous choisissez la touche A, vous allez devoir appuyer sur Q. Donc ici, moi, ce que je veux, c'est euh, Space. Donc, Space Keyboard. Voilà. On peut voir qu'ici, j'ai Use in Control Shame. C'est-à-dire que c'est ici le shame que je viens de créer, qui est Keyboard and Mouse. Ici, à chaque fois que je vais en créer un, ils vont apparaître. Ce qui peut être intéressant parce que, du coup, vous allez pouvoir utiliser ça dans, euh, avec plusieurs schémas de contrôle. Alors, au niveau ici de jump, on peut voir que par défaut, j'ai action type button. C'est justement ce que j'ai besoin. Mais j'ai la possibilité de faire un path through ou la value. Bon, Là, pour le moment, on va laisser button parce que c'est un bouton. Donc, au niveau ici euh, du, du, du bouton jump, et on va d'abord s'occuper de ça, J'ai plus grand-chose d'autre à faire. Donc, ce que je vais faire, je vais faire ici un save asset. On peut voir que, euh, en fait, ça a été enregistré automatiquement. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais devoir... Éditer, générer. Donc vous pouvez voir ici quand je sélectionne euh, mon euh, Player Input Action qui a été créé. Je vais devoir ici générer la classe C-Sharp. Alors je clique, je coche et ici je laisse vide les trois champs. Ça c'est si vous voulez personnaliser les choses. Mais dans un premier temps, c'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit. Et on va faire un Apply. Alors, on peut voir que j'ai un nouveau script qui a été créé, qui est ici, PlayerInputActionCS, et on peut voir que, en fait, j'ai Unity à créer la classe pour moi. Donc, on peut l'éditer. On va pouvoir observer que, regardez, il y a tout le code. D'ailleurs, on retrouve un petit peu tout ce que j'ai mis, ici, en Name, type button, euh, voilà, Keyboard, Space et la touche, Mouse, enfin, tout est dedans. Il n'y a pas de souci. On peut voir ici que j'ai toujours mon Jump, voilà. Donc, on va voir comment tout ça fonctionne, mais il n'est pas nécessaire d'aller éditer ce script. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant on va devoir aller au niveau de notre player, la capsule, et lui on va devoir lui adjoindre un composant. Alors on va aller au niveau de component, on peut voir que input est apparu, et j'ai ici le player input, je vais lui affecter. Alors la première chose, on peut voir que ça me demande ici une action. En fait j'ai besoin d'une input action asset, une asset, et non pas un script. D'ailleurs vous pouvez voir que si je sélectionne ça, j'ai ici bien mon player, j'ai le player input action qui est bien là. Euh, mais s'il n'est pas créé, moi là il a été créé, vous faites « Open Input Setting et vous pouvez créer une asset tout simplement en cliquant ici. Voilà. Et vous pouvez voir que j'ai bien ici « Input System » qui a été créé. Ça, il faut le faire aussi. Alors, j'ai bien sélectionné ici le « Player Input Action euh, » qui a été généré, donc qui est ici. Alors, ça doit être celui-là. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est facile à voir. Il suffit au niveau de la capsule de le glisser à l'intérieur. On peut voir qu'il prend. Voilà. Donc, le défaut « Shame », j'ai ici un seul et unique schéma. Donc, je prends « Keyboard and Mouse ». Et là, on peut voir que la défaut « Map », ça va être « Player ». En fait, je n'ai que « Player » ici dans mon « Action Map ». Donc, voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Si vous n'avez pas GTRL Asset et que vous avez un souci, vous faites « Open Input Setting » et vous arrivez ici. Voilà. Alors, on peut voir que ces paramètres vont être assez intéressants. Quand vous allez être plus en profondeur avec euh, le, le nouveau système d'input, on peut vraiment euh, interagir sur pas mal de choses. Mais pour le moment, on ne va pas s'y arrêter. Alors maintenant que c'est fait, c'est parfait. On peut voir qu'au niveau de ma scène, ici si je sélectionne mon, ma capsule qui est mon player, on peut voir que j'ai ici Behavior. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Là, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne euh, ce système avec Send Message. Ce sera idem avec Broadcast Message, tout simplement parce que Broadcast Message, c'est euh, la même chose que Send Message, sauf que... Cette message, alors je vais vous expliquer brièvement, mais j'ai encore fait une vidéo là-dessus, donc je vous encourage à aller la voir. Ça va permettre en fait de lancer un message en fait, à tout ce qui est ici sur l'objet le, le, qui possède le monobiavio. Donc c'est ça en fait. Et si vous faites euh, tout simplement broadcast message, la différence c'est que ça va aussi euh, pouvoir euh, être récupéré depuis euh, les scripts, les objets enfants. Alors, le Send Message, c'est tout simplement la possibilité, en fait, euh, comment dire, d'envoyer euh, un message, euh, en fait, tout simplement, à un, un autre objet euh, du MonoBehaviour. Alors, je m'explique, mais on pourrait créer tout simplement, euh, dans ma vidéo, j'explique que le Send Message, en fait, permet euh, d'envoyer... De d'utiliser en fait une méthode privée sur le même objet dans un autre script en gros c'est ça Bon, on va pas trop s'arrêter là dessus encore une fois je vous encourage à aller voir cette vidéo donc maintenant que ça c'est fait bah on va devoir modifier notre script pour qu'il fonctionne donc on va aller au niveau de la capsule on va éditer le player contrôleur et on va devoir modifier tout ça alors pour le moment, en fait, ici, mon script, il est bon. Mais j'utilise l'ancien système d'input, on peut voir que ça, c'est plus valable. J'ai pas d'erreur, mais si je le lance, j'ai un problème. Alors, comment ça va fonctionner bah, C'est tout simplement, ici, on va pouvoir utiliser euh, les méthodes qu'on voit en dessous. C'est-à-dire que ces méthodes, ici, vont être envoyées aux objets, à l'objet. Et on peut voir qu'il y en a plusieurs. Il y a onDeviceLost, onDeviceReganed, onControlChange et onJump. OnJump, pourquoi Parce que tout simplement, ici, mon action s'appelle Jump si je la renomme ici par exemple euh, on va dire euh, jump euh, jump 3333 euh, 33, voilà si maintenant j'enregistre la 7 regardez c'est bien on jump 33333333 33, 33, 33, 33, voilà je vais y arriver donc en fait c'est le nom ici qui va générer ça et donc il suffira en fait d'aller chercher maintenant euh, cette méthode ici on jump et ça va nous qui va être public et on va pouvoir tout simplement récupérer en fait l'appui sur le bouton donc je vous montre tout de suite on va, alors je, je n'oublie pas d'enregistrer voilà save 7 pour que c'est bien ici on jump, alors les trois autres on device loss comme son nom l'indique euh, bah, c'est pour, euh, pour tout simplement quand vous avez perdu justement le contrôleur, c'est à dire si c'est une manette ou autre et qu'elle est déconnectée on alors ça c'est quand elle va revenir, et ça c'est quand les contrôles vont changer. Enfin, je ne suis pas très sûr euh, des ces trois méthodes, allez voir la doc, mais en tout cas c'est ça. Mais nous ce qui va nous intéresser, c'est celle qu'on crée ici et c'est on jump. Donc au niveau euh, du player controller, je vais donc l'éditer. Et ce que je vais faire, je vais créer une méthode ici tout simplement qui va être publique. Public void on jump. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire bah, Au moment en fait où je vais appuyer sur ma barre d'espace, cette méthode va être déclenchée. Donc bien évidemment, ici, vous pouvez voir que je lançais le jump dans le fixed update. Donc en jump, en fait, tout ce que je pourrais faire, c'est passer mon player jump à true ici, tout simplement, et ça devrait fonctionner. Donc maintenant, je supprime ça. Voilà. J'enregistre et on va vérifier maintenant au niveau euh, du jeu que le player saute correctement. Donc j'appuie sur la barre d'espace et on peut voir que ça fonctionne. Bien évidemment, j'ai encore un message d'erreur, tout simplement parce que j'utilise encore la classe Input, ce que je ne devrais plus faire. Mais en tout cas, vous avez pu voir que ici, pour le bouton, c'est très simple. Alors, on va revenir ici. Maintenant, on va s'occuper des déplacements gauche-droite. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter une nouvelle action. Donc cette action, par exemple, je vais l'appeler Horizontal, comme pour le tactics Donc je vais faire Horizontal, Voilà. Et je vais ajouter ici, en fait, un 1D Axis Composite. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai négative et positive. En fait, le 1D Axis va correspondre à moins 1 et plus 1 de la même manière que je le fais euh, quand, quand je récupère le Get Axis. Alors, évidemment, je dois assigner des boutons. Donc là, comme je suis sur l'axe horizontal, donc je vais utiliser mes euh, touches gauche-droite du clavier. Donc, pour la première en négative, je vais utiliser Left Arrow. Alors, vous tapez le début, normalement, voilà, vous l'avez, Keyboard. Ensuite, pour la positive, bah, vous l'aurez douté, c'est Right Arrow. Voilà. Au niveau ici, vous voyez que j'ai un bending encore qui est arrivé de nouveau, donc lui, je peux le déléter, il n'y a pas de souci, je pourrais y revenir ensuite. Par contre, là, au niveau de l'axe, ici, enfin du nom, de l'horizontal, là, je ne vais plus choisir l'action type bouton, parce que c'est plus du tout la même chose. Mais je vais passer ici en Value. Je vais avoir le contrôle type en dessous, et là, je vais pouvoir aller chercher dans toute la liste. Vous voyez que j'avais pas mal de choses, des vecteurs 2, des vecteurs 3. Je vais pouvoir aller chercher axis, tout simplement. Donc ça, c'est pour l'axe horizontal. Maintenant, évidemment, j'ai besoin de la même chose pour l'axe vertical. Donc, je crée de nouveau une action que je vais appeler vertical, et je vais ici euh, lui ajouter un add axis 1D composite de la même manière. Je vais supprimer ici celui-ci. Et là, bah, en négatif, vu que je suis sur l'axe euh, vertical, donc au bas, bah, je vais choisir pour le négatif, ça va être le euh, euh, arrow euh, down, voilà, qui est bien en négative. Toujours contrôle, vous pouvez voir le schéma, toujours mouse. Et ici, je vais faire exactement la même chose, mais avec up arrow, voilà. Donc ici, c'est paramétré pour mes axes. Donc je vais enregistrer tout simplement mon asset, c'est fait. Maintenant, je vais devoir modifier mon script. Donc, on retourne au niveau du script euh, C. Sharp, on ne devra plus intervenir maintenant sur, euh, ici avec le, le, player, euh, sur le player input action. Et on va éditer de nouveau euh, notre script. Donc, c'est parti. Et là, pour récupérer les valeurs, bah, je vais devoir faire appel à de nouveau des méthodes publiques, en fait deux, pour mes deux axes que je viens de paramétrer. Donc, pour savoir le nom c'est simple, je retourne au niveau de ma capsule et de toute façon c'est écrit ici donc on peut voir que j'ai maintenant onJump, onHorizontal et on vertical. donc en fait, à chaque fois que je vais appuyer sur la touche ben, ça va appeler euh, tout simplement cette méthode donc je vais ici créer mes deux méthodes publiques, on va déjà commencer par la première donc void on horizontal, alors vous pouvez voir qu'elle n'apparaît pas automatiquement, mais c'est pas grave. Et euh, ici, moi, il est bien évident que je dois récupérer une valeur. Donc je vais faire ici, input value. Donc ça, c'est le type. Alors, input, j'ai oublié le T, value, voilà, et je vais l'appeler comme je veux. Donc moi, je vais l'appeler val, ici, comme val pour valeur. Et maintenant, en fait, je vais récupérer dans val la valeur ici de l'axe horizontal. C'est donc ici, euh, l'axe X. Donc je vais tout simplement dire, Axis x est égal à, et là je vais devoir aller chercher value, enfin val pardon, qui est ma variable. Je vais faire un get et là je dois aller chercher tout simplement son type. Donc son type, là on sait que c'est une flotte parce que ça va me renvoyer moins 1, 0 ou 1. Voilà euh, ce que j'ai à faire tout simplement pour récupérer ici mon axis. Alors vous pouvez voir que là, euh, j'ai une erreur. Bon, c'est normal parce que ici, cette variable, vous voyez que je ne l'avais pas déclarée ici. Donc je vais tout simplement... Enfin, je l'ai déclarée dans l'update. Donc c'est une variable privée. Donc je vais devoir déclarer ici deux nouvelles variables de type float que je vais appeler axis x et axis y. Voilà, je ne vais pas lui assigner de valeur. Donc maintenant, on peut voir que c'est plus en défaut. Évidemment, je vais faire exactement la même chose pour l'axe vertical donc là je l'avais appelé vertical donc on va prendre ici vertical et j'ai exactement la même chose sauf que là je récupère y voilà alors le seul problème avec cette façon de faire avec send message parce que vous pouvez voir que ici vous avez des Unity event c'est peut-être un petit peu mieux parce que là le problème qui va se poser c'est que d'ailleurs on peut le tester ensemble je vais modifier ici euh, l'axis y voilà ça suffira donc là on peut voir que en fait tout simplement cette valeur va changer mais elle va changer à chaque fois que j'appuie sur une touche alors qu'avant quand je le faisais dans l'update euh, je faisais un input get axis j'avais cette valeur qui était euh, dynamique si je lâchais ça passait à 0 et autres là ça va le faire une seule et unique fois. C'est-à-dire que quand je vais appuyer ici, bah, je vais avoir ici sur l'axe horizontal, euh, bah, si j'appuie sur ma flèche de gauche, ça va donner moins 1. Quand je vais lâcher, ça va donner 0. Et euh, à droite, ça va être la même chose, mais 1, positif. Et quand je lâche à 0. Donc, ça fait que j'ai pas d'événement à chaque fois. J'en ai que un à chaque fois que j'appuie sur une touche. Donc, si je faisais euh, maintenant... De cette manière-là, ici, euh, sans réassigner cette valeur, et d'ailleurs ici, je peux le supprimer, parce que ça, j'en ai plus besoin, et au contraire, ça me poserait problème. Cette valeur, ici, au niveau de mon GetAxis, en fait, elle va être modifiée à chaque fois que j'appuie sur la touche. Donc voilà, en fait, si j'appuie sur... je lâche la touche C0, donc évidemment, mon personnel ne bouge plus, euh, que ce soit sur un axe ou l'autre. Et si j'appuie sur la touche, ça va donner moins "-1". Donc euh, à gauche ça fera moins 1 sur l'axe et ici donc ça va multiplier le vecteur i par moins 1, donc je vais aller à gauche, et évidemment si je multiplie par 1, je vais aller à droite, enfin ça c'est le fonctionnement basique, vous l'aurez compris. Donc si je fais ici ce qu'on pourra tester pour que vous comprenez bien, je vais faire un print axis euh, x dans la console et là je vais en faire de même avec le print axis y. Voilà. Parfait. Donc maintenant si on teste dans notre euh, dans notre jeu. On va pouvoir observer que maintenant, si j'appuie sur les touches directionnelles, ça fonctionne. J'avance, je recule, je vais en biais, il n'y a pas de souci. Et ma barre d'espace fonctionne. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun souci, ça se déplace correctement. Par contre, euh, on peut voir que ça continue d'avancer. Alors ça, c'est dû à un réglage ici au niveau euh, des Player Input, il me semble. Donc au niveau ici de Horizontal, je vais plutôt choisir Path Through. Euh, et je vais faire pareil ici parce que je pense... Alors ben non, vous voyez, on... il n'y avait pas de problème au niveau de l'horizontale. C'est le vertical qui pose problème. J'ai oublié de modifier son action type. Donc on est bien en value, il me semble. Euh, mais pas trop pourrait fonctionner aussi, mais on va laisser en value. Voilà. N'oubliez pas de faire un save asset, sinon les modifications ne sont pas prises en charge. Donc là, on va tester. Et j'avance. Je lâche. Ça marche à gauche. À droite, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez voir que c'était tout simplement ça. Donc, vous voyez que c'est assez simple à mettre en œuvre. La seule chose que je voulais vous montrer, c'est dans la console. Regardez ici, je vais faire un clear. Je ne collapse pas volontairement. J'appuie sur la, la touche de gauche une fois. Là, je, je l'ai enfoncé. Je la relâche. On peut voir que... Alors, rien n'a été pris. Pourquoi Je suis peut-être pas ici. Voilà, j'appuie sur la touche de gauche. On peut voir qu'il se déplace et j'ai moins 1 et je lâche on peut voir que 0 apparaît je n'ai aucune en fait moins un je n'ai aucune seule occurrence j'en ai pas plusieurs j'en ai qu'une seule et quand je lâche ça revient à 0 il y en a de même si je vais à droite regardez alors il faut que je sélectionne là voilà vous pouvez voir que j'ai bien 1. et j'ai une seule occurrence si je lâche voilà j'ai 0 qui revient derrière c'est pareil sur les autres axes si je monte vous voyez 1 0 1 0 donc la différence avec send message c'est que en fait on va détecter que l'appui sur la touche alors, bien évidemment, vous avez d'autres possibilités. Vous avez ici des interactions. On ne va pas les développer ici, mais je vais juste vous en parler. Mais vous avez par exemple « Hold »,« Multitay ». Donc « Hold », c'est le temps d'appui. « Press Prompt, all time ». Donc vous pouvez ici, les valeurs sont régérées par défaut. D'ailleurs, on vous dit qu'ils sont euh, dans les euh, « Project uh, »« Wide Input Settings ». C'est tout simplement ici. On peut voir que c'est les valeurs par défaut. Enfin bref. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on ne va pas aller plus loin. Parce que cette vidéo fait déjà pas mal de temps. <cười> Et euh, il y a beaucoup d'autres possibilités, je vous encourage à aller voir la documentation officielle. Donc voilà comment il faut faire. Alors ce qui est intéressant avec ce nouveau système d'axe, c'est que vous pouvez faire évoluer votre système ici, votre jeu. Imaginons maintenant que je veux utiliser euh, bah, le clic gauche de la souris, parce qu'on a aussi géré la souris là-dedans. Euh, bah, je vais rajouter tout simplement au niveau du jump, un hein, building. Et là, on peut voir que j'ai no binding. Là, je vais aller chercher en fait, mouse, et on peut voir que j'ai accès à euh, forward mouse, left button mouse je vais prendre ici le left button mouse voilà j'enregistre mon asset et là on va pouvoir observer que maintenant dans le jeu vous n'allez pas le voir mais moi vous allez me croire sur parole, quoi que vous allez le voir si je clique sur l'écran regardez si je clique sur l'écran je saute à chaque fois en fait j'ai rajouté euh, la souris tout simplement ici dans le player input action manager et on peut voir que bah, je peux en fait utiliser là j'appuie sur la barre d'espace et là, je peux utiliser euh, le clic gauche de souris. De la même manière que si je voudrais utiliser ici d'autres touches, au euh, niveau par exemple horizontal ou vertical, alors on va le faire que sur horizontal, mais on pourrait rajouter un axis ici. Voilà. Et là, je vais utiliser d'autres boutons. Alors, imaginons que je veux utiliser des touches tout à fait exhaustives. Enfin, euh, euh, on va dire par exemple, euh, je vais appuyer sur... Euh, oh, allez alors A keyboard, alors attention parce que A va être le Q, et donc ça, ça va être la négative, et pour aller dans l'autre sens, je vais utiliser euh, Z, voilà. J'enregistre ici mon asset, je relance ma scène, et maintenant je vais pouvoir me déplacer euh, grâce à A et Z. Bien évidemment, comme c'est en QWERTY, c'est pas la touche A, mais la touche Q. Et euh, le Z euh, va être... Eh bien, bien évidemment, je ne sais pas où il est, donc c'est euh, pas mal. Ah, voilà, il est là. Voilà, c'est le S. Tout ça. Euh, non, même pas. Alors, je vais pas le trouver. Vous voyez que alors c'est ici dans le bas, voilà c'est le W, excusez-moi. Donc QW du coup, parce que ça correspond au clavier QWERTY. Mais vous pouvez voir que et les deux fonctionnent en même temps. Donc j'ai ça et ça, et je peux faire ça avec les touches directionnelles du clavier. Donc voilà ici une brève présentation du player euh, Input Action, enfin en tout cas du nouveau système d'Input euh, d'Unity. Vous pouvez voir qu'il est assez simple, une fois qu'on a bien euh, compris le principe. Et le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir, pouvoir, pouvoir manager ensuite pas mal de choses. Vous pouvez voir qu'ici, euh, si j'ajoute au niveau euh, de l'axe horizontal, je pourrais ajouter par exemple un pad, une, une manette, je pourrais ajouter une manette de Xbox. Vous pouvez voir que je n'ai qu'à paramétrer ça ici, mais au niveau de mon code, je n'ai strictement rien à modifier. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tuto euh, vous aura plu et qu'il va vous, vous va faire découvrir un petit peu ce nouveau système d'Input Unity. Alors encore une fois, c'est une vidéo ici que je fais très rapidement et j'utilise ici en comportement Send Message ou Broadcast Message. Vous avez bien compris la différence, elle est assez minime, ça permettra euh, d'envoyer euh, sur les enfants aussi. Parce que ici, le, le message en fait qui est envoyé, c'est justement le déclenchement de cette pu méthode publique. On vertical se déclenche à chaque fois que j'appuie sur la touche correspondante, ou on jump, etc. Vous avez bien compris le système. Voilà, donc euh, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Qui sait, on ira peut-être voir plus en profondeur ce nouveau système d'input d'Unity.